Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous savez que j'aime pas trop, c'est les bombes à guêpes et frelons. Alors on rentre dans la saison des frelons, des guêpes, et qu'est-ce qu'on vend dans les magasins Des bombes au taquet, au taquet, au taquet. Je suis allé faire mes courses il n'y a pas longtemps, j'arrête pas de voir ça. Au milieu des rayons, des bombes, des bombes, des bombes, ils vont en vendre des millions et des millions, ils vont gagner je sais pas combien de millions d'argent et ils vont faire prendre des risques aux gens surtout pour les frelons et les frelons asiatiques. Alors depuis quelques années, il y a des nouvelles bombes qui sont en train de sortir. Donc j'en ai acheté une pour vous montrer et on va la regarder ensemble. Pour l'instant, il y a ce genre de bombes. Alors, je ne vais pas appuyer dessus, hein. ces petites bombes avec un petit spray, on appuie et on traite. un euh, bois un spray là. Alors celui-là il envoie, c'est pas marqué longue portée, mais il a pas marqué de la distance, mais il y en a qui font jusqu'à 6 mètres de, de long. Donc vous êtes là et vous traitez. Donc moi ça ces bon là c'est bien pour traiter un petit nid de guêpe de la taille du bouchon par exemple. Vous êtes là à, à 3-4 mètres, vous avez un, un pchit et normalement vous êtes tranquille. Bien entendu, il ne faut pas être sur une échelle, euh, voilà, il faut pouvoir reculer s'il vous attaque, D'accord euh, pour les frelons, bien entendu, pssst, vous allez arroder l'extérieur du nid, vous allez tuer les frelons, mais vous n'allez pas tuer les, les frelons à l'intérieur, à moins que vous plantez euh, la bombe dans, dans le nid, mais quand même, vous prenez un risque de vous faire Vous avez vu les vidéos d'attaque de frelons, d'accord Donc vous ne prenez pas de risque avec ça. Vous avez un frelon dans votre jardin qui vous embête un peu, vous pouvez lui mettre un petit un aussi, il euh, n'y a pas de souci. À l'intérieur de la maison, des fois ça arrive, des frelons rentrent. Moi je ne vous conseille pas trop parce que c'est des bombes à aérosol, donc euh, vous avez vu, il y a la petite, la petite flamme. Donc à l'intérieur, et en plus vous allez le respirer, ce n'est pas top non plus. Donc si vous avez un frelon qui est à l'intérieur, euh, surtout si c'est les frelons européens qui rentrent beaucoup parce qu'ils sont attirés par la lumière, vous éteignez la lumière à l'intérieur, vous ouvrez la fenêtre, si vous êtes le soir, parce que c'est souvent le soir qui rentre, vous allumez une lumière extérieure. le frelon il va avoir le réflexe de sortir. Et même un journée, ils auront toujours le réflexe d'aller à la vitre parce qu'ils cherchent la lumière du jour. Donc vous ouvrez les fenêtres et il repartira. Vous avez des problèmes d'infestation de guêpes ou de frelons Présence de nids dans vos charpentes, sous vos avant il n'est pas nécessaire de faire appel aux pompiers. Capo a la solution radicale. L'aérosol longue portée spécial nid de guêpes et frelons CapoShock, une solution issue des techniques professionnelles de désinsectisation. Une efficacité foudroyante sur les guêpes et sur les frelons. Son jet longue portée de 6 mètres permet une destruction à distance des nids pour une plus grande sécurité. Placez-vous à environ 6 mètres du nid. Agitez bien l'aérosol. Pulvérisez le produit en direction du nid. Une longue pression suffit pour exterminer le nid. Vous pouvez constater son efficacité foudroyante. En 5 secondes, 100% des insectes touchés sont éradiqués. En 2 minutes, tout le nid est anéanti. Allez, on parle de la deuxième bombe La voici. Avec une petite tige, vous allez vous dire ça ressemble à l'autre bombe. On ouvre le bouchon à peu près pareil sauf que là on va mettre d'autres petites tige. donc déjà il y a marqué spécial pompier j'ai longue portée tu guêpes et frelons effet foudroyant donc si on le un peu derrière donc déjà première phrase de la bombe alors c'est un insecticide qui envoie pas un spray, ça on voit de la mousse parce que ça, j'ai oublié de vous le dire, mais ça envoie de la mousse. Donc C'est pour ça que c'est des nouveaux modèles qui sont en train de sortir depuis quelques années, que j'ai remarqué, c'est c'est ça envoie de la mousse. Donc on va voir pourquoi ils ont choisi ce modèle-là. Donc un insecticide qui permet de détruire les nids de guêpes et frelons. Donc ils vous disent bien qu'avec ça, vous pourrez tuer des nids de guêpes et frelons. Alors, grâce à sa présentation moussante expansive et sa portée de 2 à 4 mètres, ce... Cet aérosol permet de traiter facilement les nids, en éliminant la totalité des insectes présents. Donc présents. Donc si vous traitez, ils disent de viser le nid. C'est une mousse, ça va gonfler. Du coup, ben, tous les frelons vont être coincés là-dedans et se faire avoir. Mais c'est que les frelons présents, ceux qui sont partis chercher à manger. Quand vous allez attaquer, qu'est-ce qu'ils font les frelons Ils savent que le nid est attaqué, ils envoient un signal. Les autres frelons qui sont pas loin, ils arrivent. Vous avez remarqué dans les vidéos que des fois moi j'arrive à euh, un nid où on ne fait pas de vibration, on met le, euh, la poudreuse à l'intérieur du trou et on envoie la poudre. D'un coup on a plein de frelons autour de nous. Et ils ne sortent pas de nid, ils arrivent de l'extérieur. Parce qu'ils ont reçu le signal qu'on a été attaqué. Donc ça reste encore dangereux. La mousse emprisonne les insectes à l'intérieur du nid et évite aussi les risques de, de reconstruction. Bon, ça veut dire que ben, les frelons, quand ils reviennent, comme ça gonfle, ils n'auront pas tendance à refaire le, le nid à l'intérieur. Ça, c'est possible. Mais les frelons qui ont survécu vont refabriquer un nid ailleurs. Alors, nous conseillons d'utiliser la mousse sur des petits nids et des accès difficiles, comme cloison, mur, trou dans le sol. Ouais. Donc, euh, bien sûr, bon, ils disent de pas faire les gros nids, euh, mais bon ça reste quand même dangereux euh, il faut quand même s'approcher vous n'avez pas les tenues qu'on a nous hein. donc il faut faire vraiment attention donc après ils conseillent de, de le faire tout le matin tard le soir bien entendu c'est parce que là c'est là où il y a le plus de frelons dans le nid. donc après voilà ils expliquent comment mettre le, la tige et tout ça donc ça avance. donc alors ce qui me fait rigoler c'est qu'ils envoient ils disent 2 à 4 mètres donc on est à 2-4 mètres euh, bon là je suis plus près de l'écran mais 2-4 mètres donc ça envoie une mousse et la mousse elle va partir là bas donc euh, moi, perso, moi j'irai piquer le nid, euh, le, le nid avec euh, la petite pointe dans le nid et j'envoie la mousse à l'intérieur pour que ça gonfle. Euh, donc déjà, ils vous disent à 2-4 deux, deux, mètres, ouais, c'est un peu bizarre, moi je trouve. Voilà, donc euh, c'est. Voilà, c'est vraiment pas top, voilà, c'est des nouveaux modèles qui sortent là, parce qu'ils essayent toujours de vendre plus. Hein. Moi, j'ai une société qui traite tous les nuisibles, je ne fais pas que les gars de trop longs, je fais les rats, les souris et tout d'autres nuisibles. Euh, je dis toujours à mes clients, il y a des nuisibles, des fois quand vous avez une souris à la maison, est-ce que ça vaut le coup d'appeler un professionnel, est-ce que des produits dans le commerce, ça ne peut pas suffire Oui, ça peut suffire, vous tentez ça, si vous en avez une centaine ou une trentaine, bon ben là peut-être qu'il faut appeler un professionnel. Mais il y a bien un nuisible, il oui, ne faut pas rigoler c'est bien les frelons. Voilà. Les frelons ne prenaient pas les risques. Voilà, les interventions maintenant avec les perches euh, sont de moins en moins chères. Comme il y a 10 ans, 10 ans on arrivait avec des interventions à 200, 300, 400 euros. Aujourd'hui, ça se, ça se joue à entre 90 et 150 euros, voilà, selon les régions et, et l'accès au nid. Donc ça reste une somme. Est-ce que ça vaut le coup de risquer sa vie pour ça Moi, je ne pense pas. Donc cette bombe-là, ben, je l'ai achetée, hein, j'ai acheté une vingtaine d'euros, je pense, hein, une dizaine ou une dizaine de vingtaine d'euros, mais encore parce qu'on est en début de saison, donc les prix sont encore bas, puis on va monter, dans un mois ils vont monter un peu les prix, parce qu'il va y avoir de plus en plus de guêpes et de frelons, et du coup ben, ils vont monter les prix pour gagner plus d'argent. Voilà, donc je l'essayerai sur une intervention, j'essaierai de voir si ça marche, euh, on essayera, peut-être je, je verrai avec un client qui acceptera que peut-être je vais devoir revenir, euh, voilà, affaire à suivre. La vidéo se termine, elle était courte, c'était une vidéo information. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, voilà, ne prenez pas de risques. Dès que vous voyez un va-et-vient d'un point fixe, méfiez-vous et ne regardez pas que en haut des arbres pour les fronts asiatiques. Ils s'installent partout. Voilà, un va-et-vient d'un point fixe. Je le répète, c'est vraiment la phrase la plus importante. On appelle un professionnel. Voilà. Et n'hésitez pas à comparer les prix parce que, je l'avoue, il y a beaucoup d'arnaques dans le frelon. Donc c'est pour ça qu'il y a euh, les experts guêpes et frelons pour trouver un chasseur de frelons qui travaille bien autour de chez nous experts guêpes et frelons tapez ça sur internet vous allez tourner sur le site le quartier de la france toutes les sociétés les moi je suis à toulouse et tiennes est à et il y en a d'autres un peu partout voilà donc j'espère que ça vous a plu un petit commentaire un petit like et moi je vous dis à très bientôt les dédés. T'es pas abonné à des défrelants Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah